Oui, alors en fait, euh, euh, suite euh, au débat parlementaire, nous avons jugé euh, euh, intéressant de pouvoir euh, faire un bic à parole et avec euh, les députés Califère, euh, euh, euh, Baptiste, mais aussi les sénateurs euh, Victor Jasmet et, et Sénat, euh, Victorin Lurel, de réunir la population et de, de réunir une, une experte qui pourrait répondre aux questions. D'abord, nous, nous faire un exposé et, euh, et répondre aux questions. Et en tout cas, je remercie euh, le sénateur euh, Lurel parce que lorsque, euh, avec Michel Tola je lui ai proposé ce Bic à Parole, il a tout de suite accepté. Nous étions euh, ensemble et euh, nous avons tout de suite organisé cela. Et je pense que ça a connu un succès, vraiment, parce que euh, je, je parle de mon cas. Euh, je savais déjà que cette réforme était catastrophique, euh, serait ca, ca, catastrophique euh, tant pour l'Hexagone, mais encore pire pour euh, la Guadeloupe. Mais après l'exposé de Madame Besserie euh, je, je, je dois dire que vraiment, euh, j'ai eu l'impression que c'était des coups de bâton sur la tête. Donc euh, vraiment, je, je pense que nous allons, il y, a, il y aura encore un autre bicaparole parole lundi à Saint-Claude. Euh, J'invite toute la population à y aller parce que vraiment vous apprenez beaucoup de choses et vous avez la possibilité de répondre aux questions et c'est important d'être éclairé sur cette réforme pour pouvoir faire des choix et prendre des décisions avec tous les renseignements qu'on qu pourra vous donner. Donc nous vous attendons nombreux et restons véatifs et surtout. Il y a des manifestations qui sont prévues euh, le 7 mars. Euh, il faut qu'on se mobilise parce que le gouvernement tente de passer en force et nous n'accepterons pas qu'il tente de passer en force. Oui, après euh, deux semaines de travaux parlementaires, il était important pour euh, les, ces, ces, ces parlementaires, notamment de l'Assemblée nationale, mais aussi euh, avec les sénateurs euh, Lurel et Coty Jasmin, et les qualifier et moi-même, que nous puissions nous adresser à la population. D'autant plus qu'aujourd'hui, euh, le texte va, va arriver au Sénat. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a quand même euh, la population qui s'est déplacée. Bon, évidemment, on a attendu beaucoup plus de personnes. On a vu que pratiquement euh, toute la Guadeloupe était représentée avec des questions très pertinentes. Et surtout bien faire comprendre l'iniquité euh, de cette réforme et qui ne répond pas euh, non seulement aux aspirations du peuple français. C'est quand même... Euh, 70% hein, des Français qui sont contre cette réforme, mais surtout qui ne répond pas à nous dans, à, à nous ressortissants dans les territoires dits de trop meilleur. Parce que je rappelle, c'est quand même 10 à 15% de nos retraités qui sont en dessous du seuil de très grande pauvreté, alors qu'en France hexagonale, c'est 1%. C'est 10 à 17% en moins que nos retraités perçoivent en termes de pension, alors que nous avons 900 millions d'euros d'excédent comme l'a dit le Conseil d'orientation de retraite euh, en 2021, 3,2 millions d'euros excédentaires. Donc il n'y a pas péril dans la demeure parce qu'il y a d'autres variables d'ajustement pour pouvoir éviter que nos hommes et nos femmes qui travaillent toute leur vie et aient un dépôt sur la vie. Donc euh, on a bien vu que là encore, ça s'est confirmé que nous avons euh, une population qui n'est pas pour cette réforme. Mais je voudrais aborder l'aspect philosophique euh, de cette réforme qui ne tient pas compte de l'homme, de l'humain. Et nous disons qu'après le travail, il doit y avoir une autre vie, le droit au bonheur, le droit au loisir. Et on ne on va, pas, on va pas travailler pour, on ne va pas vivre pour travailler, mais on va travailler pour vivre. Et voilà. Et donc je crois qu'aujourd'hui, c'est ce que nous disons. Donc nous avons aussi des propositions au-delà même de notre réforme. Mais surtout ce que nous voulons de nos territoires d'outre-mer, c'est qu'il y ait une vraie politique de l'emploi. Parce que c'est quand même 40% des jeunes, 40 à 45% des jeunes qui sont au chômage. Bon, on a des carrières qui sont hachées et qui font que, qui font que nos, nos, nos, nos, nos seniors partent à la retraite euh, euh, plus tard. Voilà. Donc c'est ce, cela que nous voulons dans nos territoires, une véritable politique de développement qui permette à tout le monde de travailler, de payer, effectivement, de cotiser et de partir en forme à la retraite. Voilà.